Bonjour élèves harmoniciste. Je suis Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. J'ai créé la toute première école internationale d'harmonica qui a déjà permis à des centaines d'élèves de réaliser leur rêve de jouer de la musique en toute liberté. Aujourd'hui, je te propose un morceau que j'ai composé pour pour toi. Tu en as de la chance. C'est ton tout premier morceau à l'harmonica, si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, tu peux apprendre à jouer ce premier morceau. « Si tu me suis depuis quelque temps déjà, tu dois savoir que je te permettais d'accéder à un kit de démarrage qui contenait euh, plusieurs vidéos pour apprendre au final à jouer à la Clairefontaine. » Oui, bon, pourquoi pas. Il <rire> bon, y a des gens à qui ça plaisait à hein, Clairefontaine, ils pouvaient jouer ce morceau à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Mais bon, je ne suis pas sûr que tu aies envie de jouer de l'harmonica pour apprendre à jouer à la clairefontaine. Certains m'ont dit, oh, j'aurais préféré au clair de la lune. Oui, c'est pareil, euh, je ne te vois pas dire, euh, ouais, ça y est, je suis harmoniciste, je sais jouer au clair de la lune et à la clairefontaine. Non, je ne pense pas. C'est plutôt, ouais, ça y est, je sais jouer du blues, du rock, de la country, du jazz. Ouah. Voilà, ah, ça c'est hein, autre chose déjà, ce n'est pas le même projet. Eh bien voilà, tout premier morceau que j'ai composé pour toi, pour apprendre à jouer de l'harmonica. Allez, je te fais une démonstration, et ensuite, je t'explique comment tu vas réussir à le jouer. Sting Alors, ça t'a plu ce morceau, « Dance me your train », tu apprendre à le jouer, super Alors, imagine un peu que tu dises à ta femme, à tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes copains, ton entourage, quoi, tu dises, bah voilà, écoute un peu ce morceau dans la vidéo, là, écoute un peu comment il joue Bertrand, et bien dans une heure, je saurais faire pareil. Voilà, ils vont te dire, attends, tu plaisantes ou quoi, une heure, attends, t'as jamais fait de musique de ta vie ou alors, tu en as fait, mais bon, tu n'étais vraiment pas doué, tu n'as aucune oreille musicale, tu n'as aucun sens rythmique, tu, tu danses mal, tu chantes faux, euh, tu ne connais même pas tes notes, euh, Enfin voilà, tu viens juste d'acheter ton harmonica, et monsieur croit déjà qu'il va réussir à jouer ce morceau. Et oui, grâce à cinq cours en vidéo, donc j'ai changé le nom plutôt que de l'appeler kit de bienvenue ou kit de démarrage, je l'appelle le pactage de démarrage. Ton pactage de démarrage, c'est quoi bah, Imagine le pactage, c'est un peu comme le... Tu sais, je ne sais pas si tu as fait l'armée, mais... Euh... Euh, à l'armée, on a notre pactage, c'est-à-dire qu'on a nos affaires là dans un sac marin, qu'on met sur l'épaule, c'est parti mon kiki. Et bien voilà, c'est ça le pactage de démarrage. Et bien plutôt que d'avoir des affaires militaires, tu as cinq cours en vidéo. Donc ton pactage de démarrage contient un cours pour avoir la meilleure embouchure à l'harmonica. Bah ben ouais, au début, c'est pas évident parce que l'instrument est à peu près aussi grand que la bouche, surtout chez moi qui ai une grande bouche. Alors il faut savoir bien mettre l'harmonica en bouche, ok Donc dans le premier cours en vidéo, je t'apprends la meilleure emboucheur qui soit. Dans le deuxième cours en vidéo, tu apprends à respirer à travers l'instrument. C'est pas très difficile, mais c'est une bonne habitude à prendre au début. Choum. Troisième vidéo, troisième cours. Cette fois-ci, je t'apprends ton premier effet train. Et oui, les effets train, ce sont des effets vachement sympas que tu peux faire à l'harmonica, même si tu n'as encore jamais fait de musique et même si tu ne codais pas tes notes, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'effets train dans le morceau que tu viens d'écouter. Quatrième cours en vidéo. Cette fois-ci, je t'apprends le rythme shuffle. Le shuffle, c'est une manière de rythmer les notes pour que ça swing, pour que ça pulse, comme tu as pu l'entendre dans le morceau. Ba -toum, ba -toum, ba -toum. Voilà, c'est ça le shuffle, et je vais t'apprendre à le jouer. Et, ch'toum. Cinquième cours en vidéo, eh l'apprentissage du morceau lui-même, dans miss train. Donc tu as 5 cours en vidéo. Combien tu dois débourser pour ce pactage de démarrage Zéro, nada, que dalle, rien du tout, c'est offert, c'est pour toi, c'est cadeau. Comment acquérir ton pactage de démarrage Si tu me regardes sur YouTube, tu cliques tout simplement sur le « i » comme invitation, mais tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description. En cliquant, tu vas pouvoir accéder directement à ton pactage de démarrage. Je te souhaite la bienvenue dans l'école internationale d'harmonica. Bonne musique